Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau jeu euh, Impact 3RD euh, avec Nicolas. YOLO les gens, c'est moi, Nicolas. Comment vas-tu Oh, ah très bien très bien. Et vous madame, comment allez-vous Moi ça va super. Alors nous allons découvrir ce petit jeu que je ne connais pas du tout. Alors... Déjà mmh. ça, ça a l'air euh, d'avoir découvert le de jeu à l'intérieur. <rire> Déploiement des drones pour couvrir l'action d'embarquement. Pas parfait, pas en... peut-être oui, oui, madame, ne nous presse pas, c'est un travail difficile ici. Ah, d'accord. Bon. Est-ce que tu vas te traîner. C'est garçon. Ça y dire quoi, ça Ouais, d'accord. Bon, c'est regardé. Voilà. Merci, je te le confirmais. Alors pour ceux qui le veulent aussi j'ai ma petite chaîne de YouTube qui s'appelle Nico Alexioso. Voilà voilà. Alors, c'est la zone du jeu. Est... Ok, d'accord, merci, je suis pas bête, c'est pour faire. Youhou, youhou, youhou. Youhou, youhou, youhou. Voilà attaqué, regarde ah, Attends, attends, attends, attends, attends Ah oui, oh, toi. Ça c'est pour esquiver, waouh, ok. Ça c'est pour esquiver. D'accord. Oh, il un peu aussi. Aïe. Il a mangé toute sa soupe. une bonne petite soupe. C'est quoi cette soupe Ah, oh, ça va être des bonus, comme ça. Oh, sûrement. Ouais, ouais je l'ai démonté. Eh mmh. hey, oh, mais ils sont revenus. C'est quoi ça Ouais, c'est un super fou. Ah ok, elle est encore plus puissante. Vas-y, détruis tout, quoi, quoi, quoi. Je sais pas où je suis, mais c'est pas grave. Le jour où je serai mort, j'espère où je serai. Ok, c'est parti, quoi, quoi, quoi. Je l'ai tué, voilà. Bon, changement <rire> Ah, il s'est cogné le petit orteil. <rire> ah. Qui ose venir vers moi Oh, c'est Ah, d'accord. Esqui... Appuyez sur le bouton évasion lorsque les ennemis attaquent pour esquiver et déclencher l'évasion ultime. What the fuck Tapez maintenant. Ouais. L'effet 1 se trouve une facture temporelle. Les ennemis attaqueront et se déplaceront lentement pendant la facture temporaire, ce qui lui donne une chance de leur infliger des dégâts. Mmh. Ah ouais, mais c'est monstrueux en fait. Tu les ralentis en mode mourir et puis tu les déglingues. Bah, pas. Voilà. Ça le but de jeu. jeu. Marchez sur la zone brillante sur le sol pour sauver. Elle est où Ah, elle est là-bas. Waouh. Wow, ouais, ça m'a fait sauter. Waouh. L'avion a été détruit. Quoi, quoi, quoi Il y avait quelqu'un, mais... C'est quoi ça Ah ouais, c'était le super pouvoir, c'est vrai. Je voudrais essayer après. Hmm hmm on va essayer après. Mmh. Quoi warning Quoi warning oh, oh, oh, Bah il s'est stoppé quoi. Mmh. Calme toi, tu vas te calmer. T'as su la gueule Ça y est Oh non, c'est moi qui me prie un coup. Oh compliqué de, de, de, de savoir qui se prend des coups. Allez, elle va te préparer là Ah, t'as tapé dans le vide Elle a est la rapide même. quand même Qui Bah, ton adversaire. Ah Qu'est-ce qu'il se Du soin, oui, du soin Je veux me soigner Je suis sûr ils t'ont de passer un Doliprane comme l'infirmière C'est <rire> ça Oh, t'as mal au bras Tu vas prendre Doliprane ah, tu t'es fait couper euh, la tête, mais prends le téléphone, ça ira mieux après. Tout est cassé. Ouah, wow, allez, essayez-nous en position. Ah, je suis, je suis encore dans mon avion. C'est qui, lui Ah mais en gros le jeu c'est juste un jeu de combat en fait. Bah en gros oui je me fais faire du muscle pouce. Je veux le soin <rire> Tu vois ça me fait ça à chaque fois Ah bah écoute, ça veut dire qu'il faut que tu te gardes. <rire> Je mets les en. Je mets le warning pour toi. De... Ah ok, je l'ai fait inutilement Je suis pas très douée moi dans les jeux de combat. Je sais même pas si c'est lui qui se prend des dégâts ou si c'est moi. Mais je dirais que c'est lui. Moi j'attaque dans le plus Ne hein. t'en fais pas, regarde. Regarde quoi Mais je voulais l'esquiver. On peut aller prendre une heure. Ouais, mais moi aussi je me prends des cours à hein, ma barre bleue. Comment qu'elle a mal <rire> Euh. <qui> <rire> Là-bas. Ah waouh, okay. ah, wow, on peut tourner. Elle s'est cassé un moule aussi. <rire> <rire> c'est bon, j'ai éliminé les bêtes, on okay. La Sélène. Tiens là, prépare-toi à l'atterrissage. <rire> Waouh! On a atteint des objectifs. Waouh! Attends, attends, attends. J'ai ma voix qui part en cacahuètes. <coughs> J'ai horreur de ça. Avec un isopain, tu passes du A à Waouh, on a des pistolets! Là, C'est vrai, regarde. Ah ouais? <rire> Quoi? Oh non, essaye de voir fière allure. On va devoir l'habiller. Puisque je suis super, j'aurai besoin de super armes. Ah. Mais ouais, tu vas t'équiper là. Mais pourquoi tu veux changer Ah ouais, d'accord. Équiper. Maintenant, on a, on a un Renforcer, on va renforcer l'arme. Ah. Attendez, vous, faites le... Waouh, regarde, Waouh, level 10, level 11 même, pour pour pour. Allez, <rire> Passer de 1 à 11 en un coup, pas Mais magnifique tout fait ça. Ma Attaque. Ok, d'accord. Jette un œil, ok. Par contre, je le jette pas trop loin parce que sinon tu verras plus rien. Mmh. Ça disait jette un œil. J'ai dit ne le jette pas trop loin, sinon tu ne verras plus rien. J'évalue encore ta, ta blague, euh, si t'as été ou pas. <rire> Kiana aura rapport, je suis sur le pont. Tout se, <coughs> Tout se passe comme prévu, Imeko. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vais le répéter. Tu dois m'appeler Major Imeko. Ah <rire> Il me reste 30 minutes avant que le vaisseau ne, ne s'écrase. Nous devons prendre les commandes de ce vaisseau. Nous ne pouvons pas le laisser détruire, Souké. Tes coéquipières sont en position. Elles te retrouveront sous peu. Mais Tu veux dire mais, n'est-ce pas Je vais rencontrer mais. <rire> Calme-toi et arrête d'être si obsédé par mais. Reste sur tes gardes, nous avons perdu la trace de cette bête honké de classe empereur que tu as combattu. <rire> Lorsque cet imbécile reviendra, je serai déjà sur le chemin de la maison à bord de ce vaisseau. Waouh Ces nouveaux pistolets ont une compétence d'armes Qu'est-ce qui te fait oh, C'est ma voix C'est ça que j'ai fait <rire> Allez, mère, mère, mère Quand pris, oui. Mais Il sert à quoi ce truc Mais elle n'utilise même pas son pistolet ici Je sais pas. On dirait qu'elle veut voler, tu sais, que ses bras. <rire> Mais il n'y a pas un. Il n'y <rire> a pas un personnage dans Naruto qui fait c'est Mais Ah, ok. J'ai rien dit alors. <rire> J'ai vu dans Naruto, attaque pendant que le pouclier est ennemi est en panne, ça veut dire qu'en gros il faut qu'il aille le recharger, tu vois, il va faire une prise et tout. Euh, une prise électrique Oui. Mais par contre, faut pas que se mette ses doigts dedans Ouais, sauf si il fait une prise de karaté. Wouhou wow wow wow wow wow wow Bon, voilà, je pense que ça va être tout pour cette vidéo. Ah non, ce n'est... Ah si, c'est fini. Ah non, je sais pas. Chanel, mais je suis bien arrivée à la position. Mais hey, génial, j'arrive immédiatement. Et attends, nous devrions... Nous devrions suivre le plein de batailles. Nous sommes les meilleurs partenaires. Nous devons nous serrer les coudes pour leur faciliter les choses. Ne veux-tu pas dire pour nous faciliter les choses Oh, n'importe, le plan de bataille nous a aussi permis d'être flexibles et de réagir selon les besoins, non Attends-moi Je t'attends loin de là. Ah oh non, c'est quoi cette vision Wahou, elle a sauté Ah, bonjour, bonjour Je ne peux pas attendre plus longtemps, attendre plus longtemps, ça fait déjà 2 h 27 et 38 secondes que je n'ai pas vu. Mais, d'accord, la personne a fait qu'est-ce se Elle dans la tête, voilà voilà, elle est morte. Et pouf Tu sais comment elle saute Allez, vas-y, allez Allez, deux contre moi, ça se trop pas. Allez, la figure. Ouais, comme ça, regarde. Pan. Voilà, elle est morte. Allez, saute. PAM Vous êtes tous morts Non Allez, ça fait. Ce ne sont pas des zombies ou des Un mec oh, qui se met entre Mei et moi. Ça fait mal, ça fait mal, ça, ça fait, fait mal de vivre sans toi. Mei, <rire> j'arrive. Une minute la, la, la durée de la bataille. Ouais. J'ai été rapide. Quelle ouais. une euh, flèche. Mmh. Mmh, c'est à peu près tout. Euh, ouais. Attends, j'enlève! <rire> Pom dans ta bouche. Mais c'est moi, youpou! Mais nous aurons la force d'une sorte... centaine, centaine de, de guerrières si Mais est là. Centaine Je ne suis pas une ultra femme. Je ne veux dire que si Mais est autour de moi, je peux sentir ma puissance augmenter de cent fois. C'est vraiment quelque chose de Kiana, dirait. Mm -hmm. Confirmé. Nous sommes level 6. Confirmé. Nous avons eu des récompenses. Nous avons eu un nouveau personnage. Un éclat de Toki machin. Toki Récompense de défi. Je, Je veux réclamer mon prix. Mission accomplie. Bravo. Mission. Accueille. Mission accueille. Ne laisse pas tomber May Allez hop. Le de Mei mérite la meilleure mise à niveau. De meilleures armes lui les fassellitront les, les combats. Il semble que cette lame a atteint ses limites, mais il reste toujours une marge d'amélioration. Wow. Oh, te... Amélioration complète. Complétée. Pardon. Attention, combien de niveaux va-t-il monter cette épée Attention, on va le savoir tout de suite. 3, oh, 5, 7, 8, 9, 10. Oh, Ceci est, C est tout, tout à fait normal. Ça passe de 1 à 10. Normal. Et voilà, nous allons pouvoir finir cette vidéo sur ce qu'as-tu pensé de ce petit jeu Oui. Oui. S il est tout à fait possible, oui. On a le droit, il me semble. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ben, je vous laisse liker, commenter cette vidéo et je vous dis à la prochaine Bisous kizou